Dans la limite, Muscadet continue de faire son tir de chemin. Vendredi à samedi, eh, M. prend le blanc avec les têtes coques qui sont si graissiers. Il dit qu'il y a une réponse de heures du matin. Le de Muscadet, côté M. y dit actuellement, M. a répondu pour une question de bon Dieu. Donc, M. va faire battre là. Il y a même un comportement, il y peut-être avec et avec e, l'autre camion, vous. E, et même avec certains Marouz et qui est droit sous la vie no de vous. Moi, c'est première fois que nous dans le gouvernement devons mettre pied dans le département, comme si département qui sera pas rété. Je oui, la consignation est arrêté la violence. Et nous ne pouvons pas rété, et nous ne pouvons pas rété. Et nous nous Et à ça, nous connaissons très bien, Malmani, ne connaît pas pour bon de non. Non. a pour un là Non, là y yep. a malade. Mais il des quoi où il Non, a Il et puis pour le capable de dire justifier tête, pour le capable de faire des exécutions sommaires. Donc, Muscadet avec gangyo nous tous, c'est un constat, les jeunes bourgeois, le ministère de la Justice qui est supérieur pour le Pachetier, il faut que nous nous donc lui-même, la continue mission qui c'est tout les monde, et ça va la pays à nos débats, comme nous, jeune garçon, perdus la vie locale. Donc, tout le monde voit le sujet, mais Miskade, mais nous-mêmes, la fondation, j'ai nous par contre, pas faire le travail, même nous avons le travail de Nous pas quitter l'histoire pour juger nous, ou l'histoire a pas raison qui a raison. Donc, même vous avez annoncé là qu'il n'importe qui mis la bonne En général, dans la zone la presse, toujours connaît. N'a avons annoncé la mais si Miskadien a appuyer arrêter à l'arrêté, il y a eu même équipé pour d'assez-vous éclairer, même, faire live, parce que nous, par contre, c'est travail que nous avons fait le droit à la vie, pourtant, pour nous va qu'il nous avons continué défendre le droit à la vie, chaque grand depuis nous sommes capables, et ça a ça pas intimidé. Merci à vous, marie nous Merci, nous bonne journée. Bien. Voilà, Mario Lenji, mesdames et messieurs, même avec euh, les muscadés qui n'ont pas fait bac, Mario Lenji, Bon, vont. Mario Lenji va faire un petit, un petit, un petit, un petit, non, Muscadé. Mario Lenji, qui dit, il n'est pas prêt, il prend donc faut nous tenir. Parce que nous connaissons Muscadé, qui est un et 90% de chances de proposer des Est-ce qu'on y a qu'à gérer est-ce que ça va tout côté là une fois Et j'aime bien muscadé, dernièrement, parce bah, qu'il faut muscader évaluer la situation. Il eh? eh? faut évaluer la situation. C'est vrai, population derrière Muscadet. Par rapport à l'absence de l'État, malgré ses pratiques peu orthodoxes, ou pas orthodoxes du tout, mais comme par l'État, nous dit qu'on pouvez faire muscader. Mais Muscadet, tout besoin, mais je calme. Mettre... Je calme. Mmh. Parce que des fois, il y a des popularités, t'es plus capable d'études et aucun aucun fait ça pas ça hein et de dénoncer l'affaire histoire arrêtez on, on responsable doit zoomer hein faut si pas prendre la main dans le sac si si pas gagné on sait comment les avocats les avocats et ah bon, fragrance. donc non pas catégorie ça ok donc comme jusqu'à lundi la matière nous espérons que matière que la bdi c'est des matières légales la prouver que Mario Lengine m'a guidé. Dans la nuit, Muscadin continue à faire son petit rôle de chemin. Et vendredi à samedi, eh, Monsieur prend le gars qui les têtes tête coques, qui sont-ils graissiers. Je dis qu'il est avec Mouzi, il est venu l'heure du matin. Le nom de Muscadin, côté il dit actuellement que M. a répondu une question bon Dieu. Donc, eh, Monsieur va faire battre là. Il y a même un comportement, ISO peut-être avec nous avec l'autre camion, et même avec 400 marois et qui est droit et sous la vie de nous. Moi, c'est première fois que nous avons Commissaire Gouvernement nous devons nous dans le département, comme si département s'il non, a arrêté, nous avons dit sont arrêté. dit oui, quand je a arrêté, il n'y a pas arrêté. Mais nous, nous avons arrêté, nous avons arrêté, nous avons arrêté, nous Et à ça, nous connaissons très bien. Mal, mais on pas bien, on connaît bien, on connaît bien, on connaît bien, on connaît pour on Et ne pas on il de et puis, pour le capable d'y s'ébandier, justifier tête-lui, pour le capable de faire des exécutions sommaires. Donc, Muscadet avec Gangyo, nous tout toutouer, c'est un constat. Lui, je nous bougea. ministère de la Justice, qui est supérieur pour le chrétien, il n'y a pas qu'au zombie rien. Donc, lui-même, la continue mission, qui sait, tout et monde, et ça parle là, GPI à pays à nos comme un débandade, ou comme le jeune garçon perdu la vie locale. Donc, tout le monde voit le sujet mais Mais nous-mêmes, la Fondation, j'éclairerai. Nous, par contre, nous continuons à faire le travail, même si nous avons pu faire ce qu'il nous pas quitter l'histoire pour juger nous, ou l'histoire n'a pas raison, même qui a raison. même, on a un peu de qui il a En général, les gens la zone la presse toujours connue. Nous avons annoncé la même chose, M. Kadé a dit arrêter lui-même, l'équipe de la SPJ éclairée, l'a fait même, elle t'a tué et je poisson, l'a obligé de faire live, parce que nous, par contre, c'est travail travail que nous fait, le droit à la vie, il est important pour nous, nous avons continué à défendre le droit à la vie chagrin, et puis nous sommes capables, et ça ne peut pas intimider nous. Merci à vous, M. C'est nous-mêmes qui vous remercions. Hein. Merci, bonne journée. Même temps. Voilà. Mario Lengy, mesdames et messieurs, même avec euh, Muscadet, qui n'a pas fait battre Mario Gilles, Bon, Mario va faire un petit peu de pitié pour un petit non, non muscadet. Mario Gilles, qui dit il n'y a pas plein, il prend le lit. Donc, il faut que nous donner. Parce que nous connaissons Muscadet, qui nous connaissons. Il y a 90% de chance pour poser ça. Est-ce qu'on y a le cas J'y Est-ce que ça tout côté l'allée une fois, et j'aime bien muscadé, dernièrement, parce qu'il faut muscadé évaluer la situation. Il faut l'évaluer la situation. C'est vrai, population, derrière muscadée. Par rapport avec l'absence de l'État, malgré ses pratiques peu orthodoxes, pas orthodoxes du tout, mais comme l'État, on nous dit qu'on peut faire muscader. Mais muscadé, tout besoin, mais je calme. Parce que des fois, il y a des trop au plus capable d'étudier. Au café-sac, pas ça. Passe. Hein? Et nous dénoncer l'affaire histoire. Avec les on... responsables de boiser, mais hein? si vous ne pouvez pas prendre la main dans le sac, si, si vous ne pouvez pas gagner, on... ah, bon, Donc, non, 4, vous sait comment vous les dit et flagrance Donc, nous n'avons pas peut ça. Okay? Donc, comme je oui. l'ai dit, la matière, nous espérons que la matière, que la matière, c'est la légale, la prouver que Marie-Laure oui. est m'a dit